Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ce samedi matin dans un live et un live qui me tient à cœur, je vais le faire peut-être un peu sérieux cette fois-ci car on va parler d'un truc qui peut vraiment m'énerver, c'est quand des fois on a des informations, en tout cas des, des, des personnes reçoivent des informations comme quoi « Ah, j'ai vu un climatiseur, un climatiseur mobile, sans tuyau. Un climatiseur mobile sans tuyau, ça n'existe pas, tout simplement. Et donc, on va vous démontrer pourquoi. Alors, je sais qu'on a sorti déjà des vidéos sur la chaîne YouTube, mais on n'avait pas vraiment fait le vrai comparatif en vrai, en live. Et donc, on va expliquer la différence. Ceci est un ventilateur. Tout ça, vous connaissez. Ça sert à brasser de l'air ambiant et ça vous fait un petit peu de bien. Tout simple. Différentes marques, Solis, Rowenta, Domo, Bionair, tout ce que vous voulez. Ceci est un refroidisseur d'air et ici, il tourne. OK, c'est quoi tout d'abord un refroidisseur d'air Alors d'abord, je vais prendre mon mon thermomètre infrarouge. OK, on va vous montrer que ça fonctionne. Ceci est un glaçon. OK. On est à 0 degré ici sur le glaçon. Donc, il est bien froid. OK, on a sorti il y a quoi? 5-10 minutes du congélateur, bon, quelque chose comme ça. Donc, ceci est un appareil qui consomme entre 100 et 135 watts. C'est un ventilateur. OK. C'est le même effet. Comme si vous aviez, on va le prendre ici, scotché, collé des bouteilles d'eau glacées à votre ventilateur. Vous savez, des fois, vous avez déjà vu ce genre de truc sur Facebook. Hein, où les gens, ils viennent accrocher des bouteilles d'eau sur leur ventilateur et ça fait de l'air froid. Sauf que là, c'est automatisé. Voilà, vous l'avez. Alors, comment ça fonctionne Mais c'est pas compliqué. Je garde ceci pour vous montrer. Vous allez comprendre. Il y a un réservoir d'eau. Donc, je vais d'abord le couper pour vous montrer. On le mettra en route après. Voilà, il est bien coupé. Vous avez derrière un réservoir d'eau. Alors ça, c'est un qu'on a récupéré d'un client. Pas super propre, c'est pour vous montrer le bazar. On vient refroidir de l'eau avec des petits glaçons. Voilà. Plus l'eau est froide, plus vous aurez de l'air froid. OK, maintenant, ça ne refroidit pas une pièce. Ce n'est pas un climatiseur. C'est ce qu'on appelle une brise de mer. C'est une brise de mer en fait. Voilà, on va le mettre en swing avec un timer, un mode plus puissant, un mode, un mode moins puissant. Voilà donc l'idée, c'est que vous avez une eau qui va être plus ou moins en bas à 0 degré, en tout cas un peu au dessus et vous allez avoir un air réfrigéré ici dans les 24 degrés qui va sortir. Oh, mais regardez, ça descend, ça descend, ça descend, ça se maintient. On est 23, ça descend à 22, on va voir tout de suite. Oui, ça descend. Voilà. Donc, c'est un ventilateur amélioré qui donne réellement de l'air frais. Alors évidemment, pourquoi ce n'est pas un climatiseur Parce qu'un climatiseur, on va y revenir tout de suite, c'est un producteur d'air chaud. C'est une vraie production. Voilà, donc on se concentre sur ceci et on y revient tout de suite ici. avantage Consommation très faible. 100, 150 watts, grand maximum. Autre avantage, on le met n'importe où, dans une chambre, dans une chambre, dans un salon, pas besoin de raccordement. Donc, qu'on se comprenne bien, pas besoin de tuyaux d'évacuation de l'air chaud. ça que je vais vous montrer parce que je ne vous raconte pas. Toute la journée, les gens viennent nous dire, je veux un climatiseur sans évacuation externe. C'est pour ça que je veux vraiment vous expliquer ça. Donc l'avantage, c'est ça. Consommation faible, installation facile, désavantages. Mais des avantages ça vous donne une brise de mer. Ça vous donne un air frais, ça fait du bien, mais ça ne refroidira pas votre pièce. Et vous ne savez pas le mettre dans une pièce de 20 mètres carrés et espérer avoir un vrai refroidissement. Pour, avoir un refroidissement. pour sentir un air frais, il faut se mettre tout près. Okay. Deuxième chose, ben, l'entretien. Vous devez fatalement changer l'eau. L'eau, à un moment donné, va se réchauffer. Vous devez avoir vos glaçons qui sont prêts, mettre de l'eau, etc. Est-ce que ça fonctionne mieux qu'un ventilateur Oui oui, logique, ça passe dans l'eau et l'eau est le filtre. C'est écologique, c'est sympa, ça tient la route sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment le refroidisseur d'air. La différence ici, c'est un climatiseur. Et c'est ça, toute la différence. Et ça, on a ce fameux thermomètre. Attendez, je vais reprendre mes notes en même temps pour ne pas oublier un truc. Voilà, c'est super, super important. C'est l'avantage du live. Hein. OK Donc là, on, parlait, on va revenir un peu à l'entretien parce que comme ça, je ferai une grosse note dessus. L'avantage de quoi Ceci, donc un refroidisseur d'air, c'est un ventilateur amélioré. Et là, c'est une clim. Une clim. C'est quoi une climatisation C'est un frigo. C'est-à-dire du gaz liquide, OK R290, c'est une pentane, qui est dans un compresseur qui va comprimer ce gaz. OK En le comprimant, ça va devenir un gaz qui fait du froid, donc un gaz réfrigérant. Okay. Vous allez avoir de la condensation lors de cette création de froid, fatalement. Okay. C'est inévitable, c'est physique. Okay. Le, gaz va sortir par le, le, le froid créé par la compression de ce gaz va arriver par ici, mais vous devez évacuer le chaud. Vous n'avez pas le choix. Donc, vous devez avoir un tuyau obligatoirement qui vous relie à l'extérieur, qui est plus ou moins grand, pas trop grand. J'arrive à tout, à tout casser. Voilà. Allez. À quoi, 1m50, 1m30 voilà. Alors, certaines personnes nous disent, ah oui, c'est vraiment famille ici, hein, on a vraiment le... Est-ce qu'on peut laisser l'évacuation dans la pièce Non. Pourquoi Température ici, à la sortie, 42 degrés. 45. Bon, c'est un peu variable avec un thermomètre infrarouge. 45 degrés. Ça, c'est la température de l'air chaud sortant. Donc, obligatoirement... Vous êtes obligé d'évacuer cela vers l'extérieur. J'ai réussi à couper Oui, effectivement. On redémarre. Donc, une seconde. Je n'ai pas, pas laissé le temps de se couper. Voilà. Au cas où, pour tout ce genre de choses, vous avez des petites télécommandes. Je vais vous la montrer. Il y a des timers, des télécommandes, tout ça. Vous retrouvez tout ça sur le site, en magasin. Attention, les stocks sont limités. C'est des productions saisonnières. On n'a pas des clims toute l'année et on n'a pas des refroidisseurs toute l'année. C'est super important. Pour les deux, vous avez des, des, des, comment, des petites télécommandes, vous avez des, des timers, vous savez le couper, vous avez des fonctions nuit, des fonctions silencieuses. OK, vous avez compris. 45 degrés, 45 degrés Celsius à la sortie en air chaud. OK, on va attendre qu'il se remette en fonctionnement. Il s'est un peu coupé. 16 degrés à la sortie. 17 degrés. Ça, c'est toute la différence que vous avez entre un climatiseur et un refroidisseur d'air. Je vais le poser là et je vais maintenant expliquer aussi les avantages d'un climatiseur. Les climatiseurs peuvent vraiment, vraiment vraiment vous maintenir une pièce à une certaine température et vous faire un climat agréable. Le refroidisseur ne pourra jamais faire ça. C'est tout, tout à fait logique. Donc, il peut vraiment vous maintenir une pièce à 20, 25 degrés, 24 degrés quand il fait très chaud. Attention on essaye de ne pas trop descendre. C'est-à-dire que si vous avez une pièce qui est à 35 degrés, n'espérez pas la mettre à 20 degrés. Ce n'est pas possible. Il faut toujours avoir un delta de 5, 6, 7 degrés maximum, histoire déjà de se sentir bien en fait dedans. Donc l'avantage, c'est que c'est une vraie production de froid. Une vraie de vraie. OK, donc là, vous aurez vraiment un effet froid et vous aurez en fait un effet sur du long terme. On peut dormir dans une chambre avec la climatisation. Certains le supportent, il n'y a pas de souci. Avoir un salon climatisé, c'est hyper agréable, ça permet effectivement de bien respirer pendant l'été. Est-ce qu'il y a un défaut maintenant On va faire la clim et puis on fera le refroidisseur d'air. Est-ce qu'il y a un défaut à un climatiseur Mais, premier défaut, ce n'est pas vraiment un défaut, c'est une constatation c'est un peu plus cher qu'un refroidisseur. Un peu, on va être gentil. On est à 500, 600, 700, 800, on termine à 900 euros. Vous avez toutes les offres, tous les produits qui se trouvent en magasin sur le site. Donc, oui, effectivement, c'est plus onéreux. Mais ce n'est pas la même chose. Ça, c'est un ventilateur, c'est à dire un moteur, une hélice, un petit circuit d'eau. Ça, c'est un compresseur, c'est un frigo, c'est un circuit d'air. Il y a tout ce qu'il faut pour, pour faire fonctionner un frigo dedans. C'est pas le même appareil. C'est beaucoup plus lourd. Beaucoup plus lourd, je... ça fait son petit 25 kg ceci. Hein Donc on est sur un vrai appareil. OK, autre éventuel défaut, même s'il y a de plus en plus de panneaux photovoltaïques, c'est la consommation. Alors la consommation est un peu bizarroïde, car ici, c'est exprimé en ce qu'on appelle les British Thermal Unit, donc c'est les unités de réfrigération qui sont des BTU, c'est anglais, ce genre de choses. Il vient de se remettre en fonctionnement, vous avez entendu. C'est donc c'est une unité particulière. Quand vous avez un appareil qui fait 10 000 BTU, British Thermal Unit, ça équivaut à 1 euh, Watt égale 3,41 BTU. Donc disons, dans la moyenne pour vous faciliter la vie, un climatiseur mobile comme celui-ci vous consommera plus ou moins 2500 watts à l'heure. Voilà. Ah oui, 135 watts, 2500 watts à l'heure, il yeah, y a une grande différence. Mais de nouveau, ce n'est pas le même appareil. Ça, c'est pour être très clair. Autre avantage, autre avantage aussi, très peu d'entretien. Très peu d'entretien. Vous vidangez un peu l'eau de condensation parce que fatalement, une création de froid entraîne d'une part de l'air chaud. Ok mais également un peu d'eau de condensation, très peu. Vous vidangez l'eau, vous nettoyez les filtres, c'est important, et vous le rangez à la cave, comme un frigo, avant l'utilisation. Et après, il doit reposer. Le deuxième là, ils vont parler des sorbetières avec turbine, c'est le même principe. Vous voyez que le compresseur des frigos, on pourrait croire que c'est que dans un frigo, mais non, ça se retrouve dans une clim, et à plus petite échelle, dans une turbine à glace, c'est presque le même fonctionnement. Je vous schématise un peu, hein, mais c'est quand même l'idée ici. Donc très peu d'entretien, vraie production de froid, une différence de prix et il faut trouver comment évacuer l'air. Oui, ça c'est indispensable. On oublie de garder l'air chaud dans la maison. Je vous rappelle, 17 degrés à la sortie, 45 de... 17 degrés à la sortie d'air froid, 45 degrés à l'évacuation d'air chaud. Il faut sortir l'air. Pour ceux que ça inquiète. Il existe un accessoire qui coûte vraiment, je pense, je pense, de mémoire 20 euros, qui est disponible en magasin également, où vous avez un sorte de petit rideau. C'est WPRO qui fabrique ça. Vous ouvrez votre baie vitrée, je sais, c'est chaud ça. Vous ouvrez votre baie vitrée, vous mettez le tuyau et ça évacue l'air chaud vers l'extérieur. Et donc vous savez avoir votre baie vitrée qui est fermée, voilà, par un petit rideau quand même, quand même sympa et ça évacue vers l'extérieur. Super pratique, etc. Ce genre de choses. Ici, l'entretien, ben, fatalement, vous devrez vider l'eau vidanger, etc. Ne pas laisser votre bac et vous aurez effectivement un peu plus de maintenance, si on peut citer le terme exact, pour euh, ce genre de refroidisseur d'air. Voilà, vous avez un peu, je vérifie un peu ma petite liste, hein, on, est, on est vraiment ici sur le, sur le classique. Voilà, vous avez un peu la différence entre les deux, mais comme ça, on a été le plus complet possible et jamais on ne vous dira, en tout cas chez Defitech, qu'un refroidisseur d'air et qu'un climatiseur et que si vous avez une pièce très très chaude, que le refroidisseur ici va vous refroidir la pièce. Non, c'est une brise de mer qui vous donnera une impression de froid très agréable. Mais un refroidisseur d'air, c'est une climatisation. Voilà, c'était un live un peu plus sérieux, parce que des fois il en faut. On s'amuse avec la glace, on s'amuse avec du jus, on s'amuse avec du café. Mais de temps en temps, il faut remettre les choses comme il faut ici et au moins vous avez les explications les plus complètes. Retrouvez ces produits sur notre site de vente en ligne. Vous avez toutes les offres pour le mois des soldes car cette vidéo, si vous la voyez un peu en différé, car elle est évidemment euh, mise sur Facebook et elle sera un peu diffusée un peu plus tard sur notre chaîne. Euh, elle s'est tournée pour les soldes du mois de juillet 2021, donc l'été 2021. Vous retrouvez les produits en magasin sur notre site de vente en ligne. N'oubliez pas que malheureusement, ce sont des produits saisonniers. Ce n'est pas produit toute l'année, mais la plupart du temps, vous savez les retrouver. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live. Merci de nouveau à Benoît qui s'est levé aux aurores ce samedi. Pour cela, prenez soin de vous, passez d'excellentes vacances. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao